Bonjour Laurent. bien, Aucune arme forgée contre vous Ne va prospérer bon, J'ai un message assez Important Pour vous Je vais vous parler de la, des attaques Que vous êtes en train de subir Ok, mais avant ça, je vais demander la présence des ancêtres. Aucune arme façonnée contre vous ne va prospérer. Je viens percer les yeux maléfiques qu'on a envoyés contre vous. Il y a des personnes qui sont venues vers vous en faisant comme si c'était vos amis, en faisant comme si c'était même des clients. Ils étaient des envoyés du diable pour vous déstabiliser. Ils avaient par le diable pour... Dieu me montre que vous avez même cherché des collaborations. Vous avez cherché, oh, qui va gérer mon magasin? Oh, qui va me montrer là où on achète la marchandise? Et en croyant, en doutant de toi, tu vas tomber sur un avoué du diable. Qui va tenir ma main dans ce business J'ai besoin d'un mentor. Vous n'avez pas besoin de mentor. Vous n'avez pas besoin de mentor. Vous n'avez pas besoin... Ce sont les portes que l'ennemi a utilisées pour avoir accès, pour que vous vous ouvrez à lui. Le succès que vous voyez là-dedans, ce n'est pas la main, euh, ce n'est pas la, la, la parce que la personne est intelligente. Hein. C'est le Seigneur qui ouvre la porte. C'est le Seigneur qui donne la force. De Théronome chapitre 8 au verset 18. Remember the Lord. Because it is Him who gives you the power to prosper. C'est Dieu qui donne la force. Donc l'ennemi a masqué. Masquer ces personnes-là. J'ai parlé avec quelqu'un hier. Il m'a raconté les circonstances de la mort de sa mère. Il dit que les derniers jours de sa mère, elle s'assoit. Elle dit que si je meurs, c'est ma petite soeur. Si je meurs, c'est mon frère. Que si aujourd'hui, là, je tombe, sache qu'il y a un, un point de trois personnes. Ce sont les gens proches d'elle. Les gens que quand tu es resté au salaire, Dès qu'ils disent que, wow, j'ai besoin d'un peu d'argent, bien, elle envoie. Vous êtes, un endroit où vous êtes ciblés par beaucoup de balles. Certains vous rêvez même que vous avez qu'on vous tire dessus. Je suis envoyé pour adresser ça ce matin dans votre vie. Vous savez, je ne, la page je ce n'est pas ma part. Il ne dit que ce qu'on me dit de dire. Parfois, je planifie les choses. Je vais et dire dis, ok, maintenant, je vais faire comme cela. Je me lève dans la nuit, on me dit que pas de que lautre aussi. Donc, vous allez prendre la Bible parce que votre bataille va se passer avec la Bible. Le fait que quand je monte les lavages, je monte avec la Bible, ça dérange beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ça vous dérange. Mais je m'en fous. Vous avez suivi, non Je m'en fous. Beaucoup d'entre vous on a voulu vous taire. On a voulu fermer votre bouche. On a voulu faire que vous ne parlez pas. Et certains d'entre vous connaissent votre mère. Ils connaissent qui vous êtes. Peut-être vous êtes jumelle ou jumeaux, ou bien vous êtes euh, né par les pieds, alors les pieds sont arrivés en avant. C'était dans vous, vous êtes né, il y avait un truc sur vous, un don, il y avait un signe sur vous. Ces gens-là étaient à côté de votre mère quand elle accouchait. Et avant même, le fait qu'ils soient revenus, rester à côté de votre mère. Le fait qu'ils soient venus même rester pour côté l'autre, mais on les avait déjà envoyés même. Et elle va bientôt accoucher, l'enfant qui est dans son ventre là. Avant que Jésus ne naisse, on connaissait déjà qui c'était. Il parle parce qu'il y en a pas mis vous vous êtes persécutés depuis la naissance. Tu sens ça dans ton corps, tu sais. Tu vois ta que tu jalouse de toi. Tu dis mais tu m'as porté, j'étais bébé, tu m'as porté. Tu me jalouses encore quoi On n'est même pas dans la même génération. » Pardon, mettez les likes. Je veux que les gens, que les marabouts qui font vous commenter ici. Écrivez Amen, pardon. Comme ça, je fait que les gens, les marabouts qui font vous commenter sur ma vidéo. Sauf vous-même qui regardez, vous ne commentez pas. Il fait deux minutes, trois marabouts commentent, Enfin, c'est comment Je sais que ce que j'ai à dire ici-là, ça sera beaucoup attaqué. Donc ça ne me surprend pas. Certains d'entre eux vous ont fait le déjà que vous vous cachez même. Vous vous cachez de votre famille. Parce que chaque fois que vous vous pointez, persécution, persécution, depuis que ta mère, moi, tout ton père, depuis que tes parents sont partis, donc tu les as même fui. Seigneur m'a envoyé pour vous dire ceci. Il combat vos combats. Isaïe 54. Ne croyez pas que votre mère est partie, elle est partie, c'est fini pour vous. Hein. Parce que de là où ils sont là, ils sont en train de former une, une barrière autour de vous. Et c'est ce que je suis venu activer ce matin. Il y en a donc, qui se sont placés sur le cadavre de votre mère. Mentir. Voler les biens de votre mère après. Se mettre sur le cadavre de ton père. Venir témoigner au village. Tu restes. Oui, vraiment. Mon frère, c'était mon tout. Tu regardes comme ça. Ton père, en mourant, avait dit que si je meurs, c'est que c'est l'homme-ci. L'homme-là vient par le micro. Au deuil. Ils ont le cœur. Ils ont le cœur. Vos parents m'ont envoyé ce matin. Vous dit. Écoutez, écoutez. Ouvrez votre bouche pour les appeler. Parce que votre bouche a été longtemps fermée. Votre bouche a été longtemps fermée. Voilà les prières que vous allez ajouter. Quand vous les appelez, il y a les exercices que vous devez faire. Brûlez beaucoup d'encens dans votre maison. Je vous ai dit qu'on vend l'encens à ma képé. Peu importe votre ville, cherchez l'encens. Purifiez votre atmosphère. Parce que quand vous vous couchez pour dormir comme ça, l'oppression dans la nuit. Tu te réveilles le matin, c'est comme si tu as marché 50 km les coups battus partout. Le laurier, le clou de girofle, brûlez ça dans votre maison. Vous devez beaucoup purifier l'atmosphère. Le sel avec le jupe. On a un produit là, un, un kit là qu'on appelle ça, kit pour oh, purification de maison. Quand vous, si vous venez embarquer pour vous commander, même si vous êtes en Europe, prenez ça. C'est constitué essentiellement de sel avec d'autres produits qu'on a mis. Avant de dormir, tu lances ça la, avec la chambre comme ça. Ou tu mets autour de ton lit. Dis aucune âme fauchée contre le monde ne va prospérer. Donc voilà les passages. Isaïe 54. J'appelle maman Mathieu Gisèle. Et après, on a gagné au Papa photo Chrétien. Papa photo Samuel. Papa photo Esther. Je déclare que tout ennemi dans ma vie, dans votre vie, est maintenant sous vos pieds. Là où vous la mettez le pied au sol, comme ça vous écrasez. Tout ennemi qui avait été envoyé contre vous, nous les mettons à terre. Nous les écrasons. Isaïe 54, au verset 17. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Je viens maintenant condamner toute langue qui s'est élevée contre vous, contre moi. Bonjour la Reine Niembe. Dites, j'active mon héritage divin. Dites cela. J'active mon héritage divin parce que je suis servante de l'éternel. On va aller au Somme 91. Voilà les passages que vous devez prendre. Je vous ai dit que vous commandez ce qu'on vous avait voulu que ça arrive. Parce que quand vous allez commencer à... Vous, vous écoutez mes enseignements depuis. Ils ont essayé de vous enlever sur ma page fatiguée. Vous êtes toujours là que bien. Ok. Ils m'ont même appelé. Il y a une qui est venue hier. En chemin pour venir. Elle dit qu'elle était distraite dans la voiture. Elle a cogné le derrière d'une voiture. Comme la voiture avait une grosse roue derrière. C'est plutôt sa voiture qui était... C'est le Prado. C'est plutôt sa voiture qui, qui s'est fait mal. Quoi. Tellement attaqué. Bonjour Roi Martial. J'ai dit à la femme là que. Elle me dit, voilà, justement, elle me dit qu'il y a une de ses tantes qui l'a vu commenter un jour sur mon, mon direct. <rire> Je sais que si vous êtes nombreux, vous me regardez, vous ne pouvez même pas parler vous a les pieds les mains. <rire> Je vous détache aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous détache. La mère à la paix. J'étais vu sur la page de la, de, de la fille Marabou là. Hein? Donc tu, tu parles à chez Marabou, hein? Hein? Quand vous regardez bien à votre famille, hein? ces gens-là, ça les dérange parce qu'ils voient que vous êtes, vous, en, vous êtes en train de vous éduquer maintenant sur ce qu'ils vous ont fait. Ils ont tué vos parents. Ils ont démuni votre père. Quand vos parents sont morts, ils ont tout pris. Tout. Ton père meurt, tu as 5 ans. Tu es aujourd'hui là, 30 ans que tu n'as eu. Donc tu as commencé ta vie sans rien. La mère dit, je suis la fille Marabout là. Quand tu commentes. Hein? Hein? Allez checker vos gens qui vous empêchent de venir sur ma page. là. Ils visitent. Ils consultent. Ils connaissent tout de vous. Ils connaissent tout de vous. Leurs yeux sont comme ça là. Ils se le matin. Ils font quoi Parce que votre maison, vous n'étiez pas protégée. Oui, vous étiez seulement ça, lang et lang. On te seulement là que, que, on ne connaît pas nous ça chez nous, hein? On ne connaît pas nous ça, hein. Il voit que c'est... n'arrive plus à entrer dans votre maison la nuit. Ton enfant n'a pas dit composé, non. L'enfant n'a pas dit que maman, j'avais mal à la tête, non. N'est-ce pas C'est un autre ça avec elle. Si ton enfant devient ingénieur demain, ton enfant va te sortir de la pauvreté. Donc il s'assure que ton enfant là, ne va arriver à l'école. Mais j'ai dit que c'est la fin. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va s'arrêter. Bonjour la reine Ongbené. Je vais pas... Je suis à Yaoundé mercredi. Yaoundé, je suis là-bas chez vous mercredi. Yaoundé, j'avais oublié, je suis là-bas mercredi. S'il me permet, je viens chez vous mercredi. J'ai <coughs> trop abandonné Yaoundé. Oh, vous aimez mes gens. Yaoundé, je suis là mercredi. Vous devez absolument appeler le numéro. Et vous prenez le rendez-vous pour Yaoundé. Parce que je vais vraiment venir juste un flash pour vous faire les lavages s'il y en a. Donc... Il y a le numéro 2, il a le dessus de Yaoundé sur la page. Ça commence par 655. Ça finit par 0570. Voilà. On va aller au somme 91. Marie, il faut suivre après. Le Somme 91. Les gens de Bafoussam, quand ils vient à bas Bafoussam, vous ne me payez pas. Bafoussam, si vous payez en avance, j'étais à Bafoussam avant-hier. Mais quand il vient à Bafoussam, ils ne le dit même plus. Quand ils vient te voir, après en partant, il va te donner 2000. Tu me donnes 2000, tu es folle. Avit, tu à raconté tous ces problèmes. Tu te laves avec le sel. Tu veux, elle ne veut rien faire. Elle veut seulement que tu écoutes ces problèmes. Bafoussam. Je ne viens plus à Bétois. Je vous dis même plus que je ne suis pas pour ça. Je suis venu à Bétois. En un, je suis venu même trois fois à Bétois. Mais... Mais ne vous dis même plus. <rire> C'est comme si elle n'arrivait pas à Bétois. Elle n'arrivait pas à Bétois. Contactez les représentants. Hein. Bon, je peux ouvrir Bétois. Je peux venir à Bétois vers le 6. 6 juillet. Sous réserve des personnes qui vont payer les consultations. Monsieur. Monsieur Soleil. Soleil? Soleil. Il y mon chien ici là. Hein? Je vais vous présenter mon chien. Qui s'appelle Soleil. Soleil. Viens. Viens. Viens. Viens ici. Viens, non. Oh, comment? Tu as un la joie? Tu vas dis bonjour, Jean. Dis bonjour. Dis bonjour. Non, ne me lèche pas au oh. soleil. Et voilà. Voilà, soleil. Soleil. Regarde l'écran là-bas. Mm -mm. Soleil a deux mois. <rire> bonjour le bébé soleil. Soleil. Il s'appelle soleil. Soleil aime jouer. Un soleil. Dis bonjour à Soleil, non? Soleil, regarde, regarde là-bas. Ne me lèche pas, oh my god. Eh, soleil, tu fais la tête. Regarde là-bas, regarde l'écran ici. Hum il va même encore regarder l'écran. <rire> mm. Soleil est beau comme moi. Donc, je sais que je serai à Yaoundé mercredi. Par la grâce de Dieu pour Yaoundé, moi je confirme. Soleil. Donc, nous allons. Euh, je continue en disant ceci. Contactez le numéro de Yaoundé, vous prenez déjà rendez-vous. Je suis à Douala. Quand Nano me demande que Douala c'est quand je, je suis à Douala. Je vis à Douala. Donc on va prendre le Somme 91. Soleil. Soleil viens. On va lire le Somme ensemble. Donc on va prendre le Somme 91. Deuxième âme que je vous donne. Um... Voilà, verset 13. La femme ça arrive. Tu dis que mon enfant arrive là-bas au Congo. Hein? <rire> Toi là. Vous m'avez gagné sur la par ici. On va aller au verset de 13. Viens. Viens. Viens. Viens. Viens. Bon, nous allons lire. Je lis en anglais. Ceux qui ont la version française, vous pouvez prendre. Euh, vous allez piétiner le lion et le cobra. Vous, la version anglaise est dit ceci. On va faire deux fois. ok? Vous allez piétiner le lion et le cobra. J'aime toujours. Ok? vous allez piétiner encore le grand lion et le serpent. Donc, quand vous allez faire votre bain ce matin, vous allez dire que par ce bain, je piétine tout serpent, tout cobra, tout lion dans ma vie, au nom de Jésus. Vous suivez non? Dans, vous allez prendre le son trente. Quand tu mets la vidéo, j'en fuis pour les dire Hey. On repart dans le son 35. On va prendre le verset 4. Prenons d'abord le verset 2. Je prends l'armure et je me lève. Je brandis le javelot contre ceux qui me poursuivent. Toute personne qui s'est liguée contre moi. Tous ceux qui en veulent à ma vie. Vous prenez maintenant le verset 4. Je déclare, on va dire en anglais, moi je n'ai pas la version anglaise. May those who seek my life be disgraced and put to shame. May those who pluck my ruin be turned back in dismay. 35, 37 pardon, verset 15, ça c'est pour faire le back to sender, je vous donne les passage, pour retourner à l'envoyeur, en anglais c'est bug their sword will pierce their own heart, leurs flèches vont percer leur propre cœur toute personne qui s'est levée contre moi, je déclare que ses propres flèches vont percer son propre cœur toute malédiction envoyée contre moi et mes enfants, je retourne ça sur les enfants de cette personne-là, au nom de Jésus. Vous prenez le verset 15, après vous prenez le verset 17. « For the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. » Je viens briser le pouvoir du méchant sur ma vie. Je le déclare sur vous d'ailleurs. Que toute personne qui s'est levée contre vous, qui a lancé des armes contre vous, je retourne maintenant, je commande aux anges de retourner leurs armes contre ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Bonjour Yami. Bonjour. Messieurs, <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> Bonjour. dis bonjour. Et bonjour, bonjour. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Ils vont se lever mais ils vont encore tomber. Ils vont lancer les armes, et ça va repartir contre eux. Oui, je fais des consultations en ligne, Choco. Si tu m'écoutes, commence à te laver avec le sel. Parce que les gens qui ont les mauvaises ondes, même si tu as payé la consultation, on n'arrive pas à se parler. Donc, commence à te laver avec le sel. Bonjour mes ennemis, j'ai oublié de dire bonjour mes ennemis. Excusez-moi une minute. Bonjour mes décepticons. Comment ça va Bonjour. Oulolo. Dis bonjour aux ennemis. Bonjour, bonjour les petits ennemis. Allez, tape là. Il s'appelle Soleil. Soleil. Soleil. Soleil. Voilà. Soleil dit bye. Soleil. Après, regardez la caméra. Non, c'est comment Insta. Mais regarde là-bas. Voilà. Soleil est envoyé dans ma vie par les anciens. Le matin, le matin du jour où je vais avoir soleil, on me montre le soleil dans le rêve. On me montre là où il est. À 9h, la personne qui a soleil me dit que tu veux encore le chien. Et dans mon rêve, m'avait dit la personne qui devait me donner. Et c'est comme ça que 4 heures de temps plus tard, soleil était là. <rire> ok. Bon, Soleil, va jouer. que je travaille. Chocon nous Nounous. Bonjour, Yami. Soleil, te dis Bonjour. Je nous le numéro c'est en haut là-bas 00237 693 50 22 66. Monsieur, tu manges quoi là-bas Qu'est-ce que tu manges Tu as plus de probabilité de tomber sur moi sur ce numéro, ou bien sur ma secrétaire qui va, ma secrétaire est un peu plus personnelle. Ok. Je vous ai donné les passages. Ajoutez à ça le verset 34. Demandez à Dieu de vous montrer quand il détruit vos ennemis. Voilà ce que la Bible dit. When the wicked are destroyed, you will see it. Seigneur, tous ceux qui m'ont persécuté, que je voie comment ils descendent aux enfers. Il y a les prières que vous avez peur de demander à Dieu. Il y a des choses que vous avez peur de demander. Hier, la dame, là, quand elle est venue, elle, on se parlait après. Elle me dit qu'elle a suivi le jour là où je me disais que ceux qui vous doivent de l'argent, les bêtes. Elle me dit comment, quand son père est décédé, on a pris tout ce que son père avait. La soeur de ton père prend la maison de ton père. Après, elle ça à ses enfants. Donc, toi, l'enfant de ton père, tu n'as droit à rien venant de ton père. Parce que quand on paye moi, tu étais petit. Je lui dis ma chérie, il y a les gens que quand Dieu restaurait, ce n'est pas forcément la maison là qu'on te donne. Tu tombes sur un business comme ça là. 100 millions en deux mois. Voilà la restauration financière. Je prophétise sur vous que tout héritage qu'on vous a volé, que ce soit les dons spirituels, que ce soit physique, financier, que ce soit même euh, ton mariage qu'on a gâté. Je déclare que cela vous est restauré. 100 fois plus. En ce mois de juin. Avant que ça ne se finisse au nom puissant de Jésus. On a Il y a le lavage le premier. Le lavage du début du mois. Ne blaguez pas avec. Écoutez. Ne blaguez pas. Voilà, Il y a six mois qui sont passés. Vous devez tout recouvrir, de on vous devez tout, tout, tout restaurer. Vous êtes en mode de suivi, Tu es suivi pourquoi? La polygamie est venue faire, on a pris tout ce que ton père avait. Polygamie. Ou bien ton père t'avait eu dehors, quand il est mort tu étais trop petit. Donc la femme de dehors n'avait jamais eu de la parole, ce qui fait que tous ceux qui sont intégrés ont tout pris. Même te donner même un peu comme ça, là, que prends même, prends même le, le, le, le, les miettes de, de pain qui tombent de la table. On ne t'a rien donné. Donnez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ou ne donnez pas les cœurs, vous quittez le monde Dieu. Je dois vous enseigner ça parce que beaucoup d'entre vous, vous croyez que l'Esprit de Dieu veut que vous soyez faible. C'est Dieu qui va me justifier. C'est Dieu mon vengeur. Il va me voir un jour. Dieu ne peut pas agir. Tant que ça ne sort pas de la bouche d'un être humain. Et l'être humain, là, ça tue ta vie maintenant, ce sera toi. Au nom de Jésus, c'est ce que je déclare. Et je scelle ça, je confirme ça. C'est dit que. L'affaire que tu faisais avant là, on vient, on te diminue, on prend. On prend. Ton mariage commence. J'ai lavé une fille hier. Ouais, Seigneur. <tousse> Elle achète des produits à distance. Elle dit, livrez-moi. J'ai dit, mais tu vis où? Je me rends compte que je suis en lycée. Elle est à make Copagavana. Copa Gavana. Il dit, mais ma chérie, tu ne mets pas 200 francs de l'endroit. Viens que là te laver. Elle arrive. Et il y en a... Ce que je vais dire d'elle là, ça c'est quelque chose qu'on fait à beaucoup de personnes. Esprit de rejet. Je la vois, elle est belle. Une petite fille, hein. De 22 ans, 22, 23 ans. Alors là-bas, ne faisait que voir... Euh, elle devait... Comme si elle devait voyager et puis on a coupé. Comme si on a pris son mariage. Comme si elle devait se marier... Et puis, on a pris son mariage. Et qu'elle devait se marier avec quelqu'un qui est en Europe. Donc, en priant, j'ai dit, je restaure. J'appelle ton mariage. Elle dit, non, je suis mariée. Il dit, hein? elle dit, oui. Mais pourquoi je vois alors le régime marital? Elle dit, depuis deux ans qu'on est marié, ça à peine si l'homme la m'appelle. Tout allait bien entre eux. Il est venu de l'épouser Les déceptiques en vu, non. Ils ont dit, ok, on va alors voir. On va alors voir comment le mariage se faire. Elle dit qu'elle reste sur son consac des semaines, il n'appelle pas. Quand il vient même ici là, parfois il ne vient pas. C'est là qu'elle apprend qu'il était là. C'est là qu'on lui dit, ah, ton mari était là. Vous voyez un peu le degré de, de comment gâte les gens. Écrivez, vous dites que c'est la fin. Écrivez que c'est la fin aujourd'hui. tu es là ta fille, elle a les opportunités. Après, ça disparaît. Je, dis, oui, je vais prendre ta fille, je vais l'amener au Canada. Voilà, peut-être c'est même une de tes, de tes tantes ou de tes soeurs. Comme ça, après, elle oublie. Comme ça, bêtement. Écoutez, hein, tous les vols d'étoiles qu'on fait sur vous, là, je déclare que c'est la femme aujourd'hui. J'enlève la timidité sur vous. Au nom de Jésus. J'ai donné beaucoup de lavage à faire. Ils sont là pour vous épier, non? Pour entendre ce que vous dites. Les souris là. Ils ont menti. Comme à avoir les raison dans votre maison là. <rire> Ne vous inquiétez pas, ils me connaissent. On se connaît. Ils vont sortir de votre vie un à un. Un à un. Un à un. Comme une maison dans laquelle on a lancé le lac de gaz et l'acrymogène. La Bible dit dans le psaume 37, verset 40, The Lord helps them and delivered them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in him. Vous devez dire, Seigneur, je fais de toi mon refuge aujourd'hui. Seigneur, tu es mon père, Seigneur, tu es ma mère. Délivre-moi de toute maladie, Seigneur. Délivre-moi de toute timidité, Seigneur. Je viens reprendre ma puissance verbale devant tout oppresseur. Au nom de Jésus, vous savez, me montrer qu'il y a beaucoup d'entre vous. Vous avez des idées de business. Tu as arrivé quelque part au salon, tu as vu. Tu te dis, waouh, je veux faire le business ici. Maman, la semaine, la cinq personnes vont te dire que le business ne marche pas dans le coin là. Ah, tu sais Non, tu sais, ça n'est vraiment. Cinq personnes au moins vont te dire que ça ne marche pas là-bas. « Je viens vous restaurer au nom de Jésus. » Tes idées que Dieu t'avait données là. Je les replante. L'énergie qui t'avait été volée. Tu allais dire pour la... la J'ai mon, mon, mon, un de mes petits là qui m'a dit, me dit hier que... Quand il a passé le bac, on lui a parlé d'une opportunité où il devait faire un concours pour aller en, en, en, au Maroc. Pour faire ingénierie. Il a dit à sa grand-mère que... « Voilà grand-mère, je veux faire tel concours. » La grand-mère dit, ah oui, elle donne l'argent, prends 20 000, va faire. Et on devait pas aller vendre premier. Le soir, là, quand il disait, ça tente, qu'on entend. Hé, hey, tu peux faire quoi là-bas Non, tu les noirs là-bas, non, non, non, non. Elle a pompé la grand-mère. il vous dit que vous tentez, vos enfants sont jaloux de vous. là. Mais écoutez, ils ne peuvent rien. Pompé la grand-mère la nuit, que, oh non, les gars, comment tu les noirs là-bas. Hé, hey, regarde, moi, les gens souffrent là-bas. Alors que ce sont les beaux ailleurs, ce sont les gens qui peuvent pas étudier qui souffrent. Le matin, la gamme me dit que je ne veux plus que tu fasses le concours. Il faut ce qu'a même pas fait. Il sort parmi les 20 premiers qu'on attendait pour sélectionner pour la bourse. La gamme me dit, je ne veux plus tu parler. Voilà, tu vois ton opportunité vient. Quelqu'un vient écraser. C'est parce que la personne ne veut pas voir que demain tu deviens ingénieur. Tu viens, tu rentres au pays, tu conduis des courses maison. Et sa soeur, qui est ta mère, tu la mets à l'aise. Non. non. non. non. Écoutez-moi bien. Je déclare la fin. Je déclare que c'est la fin des attaques qui ont été faites sur votre vie au nom de Jésus. C'est un lancer la maladie sur toi. Vous voulez voir M. Soleil? Il est couché à votre moindre dos. Attendez, je vais vous le montrer. Vous voyez? fini de ranger les choses ici. Soleil, on te fait plus de cœur que moi. Est-ce hein? que c'est normal Soleil. Soleil. Soleil. Soleil. Le Seigneur m'a demandé de te dire que que tu avais eu c'est lui qui t'a parlé ne te fie pas à ce que les gens disent que oh, dans le pays là-bas on tue les gens ou oh, là-bas on pratique beaucoup dis-le que toi même tu es devenu pratiquante que tu pratiques aussi que oh, ça ne va pas marcher Oh, dis que toi même tu pratiques maintenant à des pratiquer Écrivez ici à des pratiquer <rire> OK Je demande la lucidité sur votre esprit La lucidité Je déclare que vous ne serez plus intimidé on ne va plus vous intimider. Il déclare qu'on ne va plus venir prendre vos idées de votre tête. Choco nous a dépratiqué. On ne va plus. C'est comme ça qu'il faut vos choses, non? Écoutez, vous ne connaissez pas le bulldozer qu'il y a dans vous. Vous êtes une force ambulante. Et ils connaissent votre pouvoir. Ils savent que si la fille la connaît, qui elle est. Si elle connaît, que si elle parle, elle lance un business. Que tout ce... Si elle connaît que tout ce qu'elle fait elle va marcher. Mais on est fini dans la famille, si. On est fini. Elle va devenir milliardaire en, en, en six mois. On va seulement parler qu'à ses secrétaires, et ses chauffeurs. J'ai écouté, je prophétise sur vous. Je prophétise sur vous. Je vous donne six mois pour avoir la restauration de ce qui vous a été volé par, euh, par vos déceptiques, qui votre famille, au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans un maximum trois mois, votre photo sera, ce sera sur les, les tableaux de publicité dans votre ville, même dans le monde entier. Quand vous n'allez plus marcher dans la rue comme ça, là, on va tout vous reconnaître maman merci et hey, maman j'écoute tes vidéos tout le temps quand je sors je ne mets pas mon masque je ne mets pas le, le, le, le, les lunettes de soleil mais nice. même au Gabon je marche au Gabon même au Caco d'Ivoire je marche dans la rue et hey, tous les gens hey, et je suis tes vidéos écoutez j'ouvre votre étoile J'active votre célébrité. Vous savez qu'il y a même le kit célébrité, non? Je vous ai dit qu'il y a même le kit célébrité. Tout document que vous attendez pour pouvoir commencer vos choses. Je vous libère ce document-là dans ce mois de juillet, d'ici le 15 juillet. Je vous enlève de tout trou collectif dans lequel on vous a mis. On vous a abandonné, on vous a jeté là-bas. Ah, les gens, les enfants de la femme, là, ils ne vont rien faire. Pff, pardon. Chantal, fais le lavage à distance. Et c'est parce qu'on voulait qu'ils vous dise. Parfois, vous savez que vous avez des documents, vous devez demander le visa. Vous ne faites rien. Vous êtes aussi là comme ça. Vous pensez que ce qui a sur votre vie... Ça fait, ça fait même 12 ans que tu train d'attendre des papiers. Comme vous aussi, c'est un c'est un là. Est-ce que vous avez peur qu'on vous voit sur ma page? et toujours peur. Vous allez avoir peur qu'elle aller mourir avec la peur, là. Vous n'avez pas déjà compris que c'est là qui pouvait vous tuer, ceux qui vous ont tué. Arrêtez d'avoir peur d'eux. Ils ne peuvent rien. Le seul truc, c'est qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes. C'est tout. Hier, il y a une dame qui vient acheter un kit. Je lui dis que... On lui donne un truc avec les cories. Elle dit que non, je n'ai pas mis les cories sur elle. Il lui qui t'a dit Il savait que la personne, c'est sa, sa propre tenticône. Il dit, mais ma chérie, tu ne te rends pas compte. Tu sais que quelqu'un depuis ta naissance, quelqu'un, la personne ne t'aime pas. La personne a tout volé des chances. Tu crois que quelqu'un va te dire de ne pas mettre quelque chose sur toi. Tu sais encore bien ce qu'elle t'a dit. Certains ont vu que si tu mets ça sur toi, ça va activer ton pouvoir. Ils vont venir te décourager. Te fait peur. Te fais peur. Mes goûts changeaient, je bois le smoothie. Si je me demandais, si ça fait deux semaines, j'allais dire que je bois le Sheridan. Je me suis rendu compte que même le dessert du conne peut t'offrir la boisson. Il offre la boisson pour t'amadouer, pour te tromper. Ton mercredi, choix j'ai Yaoundé. Réservez les consultations pour Yaoundé. envie de faire peur. Dans le quartier où tu vas aller construire ta maison, il y a les sorciers là-bas. Parce qu'on sait que si tu ne pas construire, on ne veut pas que tu construises si ta part de, ma de, de, de maison. Bonjour la reine Olga. Et pas n'importe qui qu'on écoute. Avant que tu n'écoutes quand la personne doit faire ses preuves dans ta vie. Certains sont les démons qui viennent vers vous. Sous la forme de vos de vos soeurs, et de vos oncles. Et la jalousie, c'est un motif de beaucoup de choses. Parce qu'on veut pas que ton enfant pas tomber. On sait que si l'enfant n'a pas en Europe, c'est fini. Seulement, le fait que tu peux accompagner ton enfant à l'aéroport, ça, ça ronge derrière les gens. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Hein Jésus. Ton enfant n'a pas en Europe un an plus tard, tu. Tu ne dois pas manger l'argent de l'enfant, là. Vous avez trop dormi. Hein. Tu construis la maison, tu vas entrer dedans, on te tue. Je voudrais parler de la dame là, l'autre jour, là, je, je, elle a fait le lavage, elle est venue le premier pour faire le lavage. J'ai donné les instructions que quand tu arrives à la maison, prends l'eau, tu prises sur ça, tu verses au centre de ta maison. Elle rêve dans la nuit. Comment Elle dit qu'elle est train de nettoyer son salon elle même le jour, là, dans le rêve. Après, elle voit les chaises du village dans son salon. Elle dit, mais ça fait quoi ici? Elle veut soulever une chaise pour nettoyer. Elle voit c'est un animal qui se lève. L'animal fuit. Elle dit, qui a mis ça chez moi? On dit, c'est ta meilleure amie. Ta propre meilleure amie. Elle. Ta propre meilleure amie. Bonjour la reine quoi? Deuxième animal, elle voit, c'est la chef. Encore, c'est qui a mis ça ici C'est ma, c'est c'est là, non C'est ma, Jackie, ou bien ma, je prends comme ça au hasard. Ton ami qui était chez toi chaque jour, chaque jour. Et avant qu'elle ne fasse ce rêve-là et qu'elle ne fasse son lavage, ça avait été une semaine qu'elle et sa mère, ça ne marchait plus, c'était le, le feu. Meilleurs amis que toutes les réunions vous étiez ensemble. Il y en a même que si elle pouvait, c'est que ton mari te dit souvent que fais attention à ta copine là. Parce qu'il sait qu'elle est passée par derrière pour le draguer. Je vous dis mot. C'est ça que vous n'aimez pas qu'on vous dise les vérités. Bonjour euh, la reine Becky. Bonjour la reine Sandrine. Ange, Tengon, Tengon, tu dois faire, il y a les rituels au village que tu dois faire. Ce n'est pas l'esprit de garde seulement. J'ai monté un rituel hier à faire avec la cendre. Comme vous n'avez pas faire ce qu'on vous devait là, vous voulez quoi? Mmh, il faut acheter le kit de fondation, tu fais. Le kit de fondation aide pour contre les esprits de votre grade, l'influence de votre famille sur vous. Le kit de fondation aide pour ça. Le kit de déblocage, c'est si tu as une situation particulière. Le kit de déblocage plus plus, c'est si tu es. des gens qui sont en sorcellerie, envoûtés, les gens qui ont trop de tout dans leur corps, pour même dans le corps là. Ou bien tu as une situation que ça fait longtemps, vraiment 20 ans, 15 ans. Autre-là, c'est déblocage plus, plus. Il y a des produits dedans pour mettre Pour, pour euh, enlever les mauvais esprits dans ta maison. Pour te désenvoûter toi-même, enlever les trucs dans ton corps, dans ton ventre. Ça, c'est le kit de déblocage plus, plus. Kit Fondation, ça aide pour enlever les malédictions générationnelles. Bonjour la reine Clémence, avez les cœurs. Bonjour. Mais je, suis, je suis douce comme ça parce que je suis amoureuse. Quand je suis amoureuse, c'est comme ça. C'est la joie au cœur. Ceux qui sont à Douala, là, est-ce qu'il a a pas de preuve Parce que Douala les phases, Doula les pluies que ça vient qu'à 7 heures. Le kit fondation, c'est 55 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 70 000. Côte d'Ivoire, 70 000. J'ai amoureuse, moi. Donc, le, les lavages, quand vous les commandez, bonjour la reine Mireille, les lavages, c'est pour débloquer, euh, peut-être il y a une situation sur votre, vous allez me avec vos papiers, le kit de fondation, c'est 55 000. En Europe, c'est différent. Si tu payes à 55 000, tu dois payer l'envoi, donc ça va te revenir peut-être dans les 80 000. Alors que tu payes en Europe, c'est à peu près la même chose, je pense. Donc, il y a les numéros des représentants sur le direct. Michel, j'ai moi dit parce que je suis au quatrième étage. Donc, je vois maintenant, il pleut, c'est vrai. Là, je vais faire le direct. Ma voisine du Gabon me voit là elle dit, « Ah, je te reconnais. »« Que <rire> je te reconnais. »« Je suis dans les numéros d'un côté. » Prends le numéro 693-50-22-66. Deuxième numéro, 00-237-680-711-0701. Donc moi, quand je vois la pluie, hein, la pluie ne m'empêche jamais de faire quelque chose. J'ai les époques où je n'étais pas véhiculé. Il pleut, je mets mes bottes, parfois il met les tchakas. Je sors moi. La pluie, ce n'est qu'un détail. La pluie fait son travail. Pourquoi la pluie doit t'empêcher de faire ton travail Un jour j'avais rendez-vous avec un homme quelque part là, il pleuvait le matin là. Il me voit me pointer, j'étais mouillé jusqu'aux os. Il, il est choqué. Il dit que comment tu viens Erika pardon ouvre la porte. Il est choqué. C'est de l'une de mes ménagères qui est déjà venue là. Il est déjà grondé que quand il pleut, il ne me dit pas qu'il pleuvait. Oui, bon, il est 7 h c'est normal. Et je dis, monsieur, quand je dois, quand je donne ma parole, il pleut il neige. Je pars. Donc soyez comme ça. Vous allez voir que les circonstances vont toujours vouloir vous décourager. Et je fais ce direct pour encourager parce que je sais que c'est quand vous allez commencer à faire les kits que vous allez confirmer le code. Tu prends un kit comme ça, tu fais les premiers jours c'est bien. Après c'est comme si tout te tombe sur la tête. Tout tombe sur toi. Et oui, c'est la réponse qui arrive. Mais la réponse ne tue pas, parce que le tout là, ils savent que elle a touché le cœur. Elle a touché. Quand vous allez commander les lavages, il y a les lavages fondation, il fait différents lavages, lavage fondation, lavage déblocage, lavage attirance, lavage restauration d'étoile, a le lavage pour les vêtus de business. En fonction de comment tu sens dans ton corps, voilà. Si tu as 40 ans de travail spirituel que tu n'as pas fait, ce n'est pas en un mois ou en un lavage que tu vas lever tout ça. C'est que souvent, c'est comme ça que vous faites la paresse. Ouais, j'ai déjà fait, non. Certains d'entre vous devez travailler beaucoup sur vos enfants. Voilà, la reine Azébot, tu as acheté le kit de déblocage plus plus, oui. Il y a le miel de commandement dedans. Mais pour fortifier ta bouche, il y a les enfants que tu brûles à la maison. Il y a un autre quand tu finis de te laver, tu mets ça, tu te couvres avec, il y a les choses, il y a des trucs qu'ils mettent dans vos poumons. Souvent tu mets dans ça, tu as la glaise, il y a d'autres personnes qui boivent le, le, le, le truc qu'il y a dedans, Et ils vomissent seulement. Du Seigneur et votre force, vous avez suivi, non? Ok, voilà quelqu'un d'Allemagne qui a en train de Je vais te répondre à l'instant. Je vais faire quelques consultations ce matin en ligne. Euh, je crois que j'ai j'étais trois consultations. que Je dois prendre ce matin ce qu'il a des jours où il ne me permet pas de consulter. Je fait n'importe comment, il ne me permet pas, non mais je pense aujourd'hui là, je vais faire quelques consultations. On a lavage tout à l'heure midi, je suis à Yaoundé des mercredis et le premier il y a lavage encore. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous envoie de l'amour. Michel, écrive-moi. Je ne sais pas si on s'est déjà parlé. Et puis, je devais te consulter. Je ne l'ai pas fait. Envoie le message. Ceux qui vont écrire, dans, on va dire dans les 20 minutes, sur le 693 50 22 66. 00 237 693 2266. Soit vous écrivez même aux représentantes et me contactez immédiatement. Si vous avez à payer, vous faites la, le, le, une capture une photo de la capture d'écran. Si vous n'avez pas encore payé, vous devez faire paiement par PayPal ou par Orange. Donc, ceux qui sont à la doigt là, vous venez à ma il y aura la vache aujourd'hui. Il y aura la vache aujourd'hui. Qui pleuve, qui neige, vous venez. Je vous bénis. J'enlève tout voile de lourdeur, tout voile de laideur sur vous. J'ouvre vos oreilles pour que vous entendiez quand l'esprit vous parle. Je restaure vos finances. Je restaure votre puissance. J'enlève la paresse sur vous. Aujourd'hui, là, vous vous levez. Vous repostez les photos des produits que vous vendez. Vous appelez vos clients. J'enlève la peur qu'il y avait dans votre cœur d'appeler vos clients. Bonjour, bonjour, monsieur, c'est comment Oui. Je remets la vigueur dans vous. Vous revoyez votre business commence en train de marcher au nom puissant de Jésus. Je vous charge ce matin au nom puissant de Jésus. Je vous charge, je vous charge à nouveau. Je remets votre force. Vous relancez votre business. Vous imprimez les play -play flyers, vous distribuez dans le quartier. Vous relancez vos publicités que vous faisiez sur Facebook. Au nom de Jésus. Vous refaites vos directs. Lancez-moi un lancez direct ce matin. Au nom de Jésus. J'ouvre votre activité à nouveau. Yes. Je vous ai dit que je recrute des vendeuses. Si tu n'as rien à faire, viens que je t'envoie, tu peux vendre mes produits. J'ai besoin de vendeuse à Douala et à Yaoundé. Mais si tu es paresseuse, tu ne vas pas passer mes tests. Parce que ceux qui ont bossé avec moi, vous savez que je suis très très très exigeante. Je vous refortifie ce matin. Là où votre cœur était tombé dans le ventre, là. Je remets en place. Et de a cas qu'on n'avait plus peur. Il dit que vous prenez le téléphone, vous appelez les clients. Les gens, oh, bonjour, tata. C'est comment, tata Ah oui, je pense, matin, mais je vais oublier de t'appeler. Lui, envoie-moi la marchandise de 200 000 euros. Oui, je veux ça, ça, ça. Je relance vos activités ce matin. Voilà. Numéro de téléphone, 00237. 6, 93, 50, 22, 66. 6, 93, 50, 22, 66. Dites le chiffre d'affaires que vous voulez faire dans les trois jours qui arrivent. Les trois jours, si là vous voulez faire combien? Je déclare que vous recevez les idées. Et quand ça tombe dans votre tête comme ça, là, vous vous levez, vous partez faire. J'enlève la paresse de votre corps au nom de Jésus. J'enlève la paresse. Je vous secoue. Je vous sors des sables mouvants dans lesquels vous avez mis. Le sable mouvant veut t'immobiliser parce que quand tu bouges, tu as l'impression que tu fais un truc, ton argent part. Tu fais sa part. Après, maintenant, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils te donnent l'impression du sable mouvant. Ce qui fait que tu restes comme ça. Je vous sors de toute immobilisation spirituelle. Satan, je te commande de relâcher les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Libère-les maintenant, libère-les maintenant, libère-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont avec les pères spirituels, qui, sont, qui vous dominent carrément, tu n'as le droit de rien faire, ils t'interdisent même de faire des publications. qu'ils disent, wow, wow, wow, tu as les idées, tu veux t'exprimer. Non, mon père spirituel ne veut pas que je vous libère de l'emprise de ces faux pères spirituels au nom de Jésus-Christ. Je vous boldness in you. Je mets le courage en vous, au nom puissant de Jésus. Je commande à l'agent de venir vers vous. J'enlève la peur, votre corps reçoit l'agent, votre esprit reçoit l'agent, vos pensées reçoivent l'argent. Je remets les images de prospérité dans vous. Les images de prospérité dans vous. Les images de prospérité dans vous. Les images de prospérité dans vous au nom de Jésus. Tous les écailles qu'on avait mis pour vous couvrir les yeux. Acte chapitre 9. Je commande à ces écailles de tomber au nom puissant de Jésus. Vous allez prendre de l'eau aujourd'hui, une bouteille d'eau. Vous allez ouvrir, vous allez lire le somme 35 et le somme 37 totalement. Et vous allez dire, Seigneur, toute personne qui a pris mon argent, comme la personne va boire l'eau aujourd'hui pour vivre, et que même si la personne est à mort, on l'a mis dans la terre, il est retourné poussière. Comme je prends l'eau si je bois et je verse l'eau aussi sur la terre, comme l'eau touche la terre. Tout mon argent qu'on avait parlé, on a versé les choses sur le sol. Je restaure cet argent maintenant. J'ouvre mes propres portes. Après l'eau là, vous partez verser ça. Vous mettez un peu dans l'eau pour laver votre sol de business avec. Vous versez dans les coins de votre maison. Et vous dites que toute boule maléfique qu'on a lancée dans votre maison, vous commandez maintenant. Vous ouvrez les fenêtres en faisant prier prière Je commande à tout homme fort qui est envoyé dans cette maison de sortir. Tout animal mystique qui est caché dans ma maison, qui se lève que quand je dors, par le feu du Saint-Esprit, je te commande de brûler. Vous lancez, vous versez ça au centre de votre maison. Vous tenez les quatre coins de chaque pièce. Vous dites au nom de Jésus-Christ et au nom de la reine Jocelyne qui m'a envoyé faire ceci. Je commande à toute entité maléfique de sortir de ma maison aujourd'hui. Vous ouvrez les phénomènes pendant 5 minutes. Écoutez, quand moi je donne mes instructions, je donne ça sous instruction divine. C'est que souvent, nous me voyons en route. Je, suis, je, je passe hier. Parce que là, je, hier, je rentre à pied. avec, mes, avec deux de mes fils. Et pas devant le salon de coiffure. Quand ma voix, ceux qui m'ont rencontré physiquement, quand ils parlent, moi. Si tu me vois, même, n'importe où, je vais parler comme ils parlent, là. Je suis comme je suis là. C'est quand qu'on me dit que je suis un peu plus belle. Que je suis plus belle physiquement, quand on me voit, que sur l'écran, ok. Je parlais, la femme, là, j'entends dans un salon de coiffure. « Reine Jocelyne !» Je dis que C'est qui comme ça, là, -là? ?» Elle dit, « elle, elle on laisse les cheveux sort. » Mais la femme n'avait avait pas assez de persévérance pour venir me voir. Elle sortait ma guettée. Et puis elle est repartie s'asseoir pour se coiffer. Tu peux me rencontrer comme ça que c'est ton jour. Et en train de rentrer une fois. Je suis arrêté à Bounamous, je la pas pour acheter le maïs. Il demande à la femme, c'est combien Elle est en train de payer. Elle dit, bonjour, ma reine. Dès qu'elle a dit, ma reine, là, je dis, Elle peut dire que je te suis. Quand vous me voyez, prenez votre bénédiction quand vous me voyez là. Ce n'est pas le hasard. Il y a des gens qui payent, ils n'arrivent pas à me voir. Il y a les gens qui sont en Europe qui vont me voir depuis. Donc si elles tombent devant toi, ce n'est pas le hasard. C'est que c'est ton jour là-bas. J'arrive une fois, en train de faire mes courses à Libreville. dans un magasin qui vend les meubles. J'entre. J'ai tenté de parler avec mes collaborateurs. Je lui ai les meubles que je veux. Rien, Jocelyne, elle s'arrête de m'attendre. Je l'ignore, je passe, je continue à regarder les meubles que je veux. Je vous suis sur Facebook, elle reste tout là où elle est. Je dis que vraiment vous ne connaissez pas. Quand les gens voyaient Jésus, que Seigneur, Seigneur, donne ma part. I will not let you go until you bless me. Quand Jacob a rencontré l'ange, Jacob a dit que je ne te laisserai pas partir Tant que tu ne me bénis pas Il y en a vous êtes dans la même ville que moi Il y en a vous êtes à Makepe. Votre maison est à deux maisons de chez moi Vous me suivez chaque jour Suivez-moi toujours, vous avez compris Suivez-moi toujours Il y a les gens qui prennent le billet d'avion et qui de Paris Ils viennent ici, font deux jours chez moi Ils rentrent à Paris Tu es à dans le même quartier que moi Tu es vous ne voulez pas changer vous ne voulez pas sortir de votre trou. Restez, vous, restez dans votre trou. Vous avez compris. Restez la paix. Restez. Voilà. OK. Il y en a qui va savoir que vous me suivez, on va même vous décourager. Hmm, la femme là. Et ne pensez pas que c'est parce que vous avez mécrit qu'elle va forcément vous répondre. Il y en a quand tu écris comme ça là, l'esprit dit que ne lui répond pas. Tu vas m'écrire même trois semaines. Un matin, il me lève, on dit ok, va maintenant parler à la vie Voilà. Vous êtes facilement décourageable. On vous décourage comme ça. Tu dis, donne-moi, je ne te donne pas. Tu dis, ok. Tu connais même ce que tu veux. Tu fais une prière, tu achètes un kit. Moi j'ai fait tout ce qu'elle dit là. Tu ne veux pas avancer. On est parti te bloquer pendant 15 ans. Tu crois que tu vas venir en une journée? Quand Elie partait, il a dit à c'est que si tu me vois quand je pars, l'onction que tu as demandé là, tu auras ça. L'onction là, tu auras ça. Toute la journée, là, on dit que ton maître parle. Est-ce que tu sais, il dit que je sais, laissez-moi. C'est quoi votre problème là Pas tout, même aux toilettes, quand Elie était au Tu as vu les chiens Le deuxième caca est tombé. Soudainement, ils étaient en train de marcher. Un chariot de feu apparaît entre les deux hommes. Pam My father, my father Son manteau tombe, pam. Il prend le manteau, il lance sur lui. Jésus était grand, plus grand que Jean-Baptiste Mais c'est Jean-Baptiste qui a dû laver Jésus Il a fait son lavage Avec l'oiseau le, le, blanc Si ce n'est la poule blanche Ça a ouvert les portes de Jésus Parfois malheureusement pour vous Vous, croyez, vous êtes trop arrogant spirituellement Trop Trop arrogant spirituellement La petite fille là, qu'est-ce qu'elle va me... Petit fille là La petite fille là <rire> Ne vous inquiétez pas Petite, mais équipée. Petite, mais appelée. Petite, mais protégée. Petite, mais one. Ce n'est même pas moi qui vais vous parler de mon nom Ce n'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas moi qui vais vous parler. Il y en a parmi vous, il y a les esprits générationnels qui viennent de vos grands-pères. C'est sur vous comme ça là. Donc tu tapé, tu es comme ça là. Tu as tout fait. Je vous dis que je suis là pour vous libérer et je, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Toute langue forgée contre vous sera sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous fortifie. J'ouvre vos portes aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Namaste. Trois fois. Oui mais vous êtes non. l'eau Lord and keep you, and keep you, and you. The Lord bless you And keep you Make his face shine upon you And be gracious to you The Lord turn his face towards you and give you peace.